Salut les amis, c'est Aurope, vous êtes sur Commander TV et ici si ça parle Wargame. Eh bah ben oui, c'est ça. Euh, je suis donc, euh, bah c'est le, le, le hors série épisode 2 qui va couvrir euh, bah, le TC 2019 à travers bah, les vidéos Commander TV. Euh, vous avez découvert dans le premier épisode bah, la présentation de mon armée puisque mm -hmm. je vais jouer à l'ESC. Et là, aujourd'hui, eh ben, j'ai invité Père Castor pour l'épisode 2. Euh, et euh, toi, tu vas jouer à l'ESC et à l'ETC. Ouais. Et donc, euh, bah, on va en profiter, on va faire ta présentation en tant que joueur, et puis la présentation de ton armée, ainsi que la présentation de, euh, et ben de, ta, de ton premier adversaire sur la ronde de l'ESC, puisqu'on la connaît. Et euh, tu nous feras une petite analyse un petit peu de, de, ce que tu vas, de comment tu, tu conceptualises ton, ton match-up. Mm -hmm. T'as vu, c'est stylé, hein, je, en direct avec des mots comme ça, conceptualisé, c'est, il est tôt, il est trop tôt. Il est trop tôt, il est, il est trop tôt. Vous n'êtes pas prêt, mais c'est pas grave. Je pense qu'il il est judicieux de faire une petite présentation de toi en tant que joueur. Mm -hmm. On t'a vu apparaître sur Commander TV à la review du Codex Drucari. Ouais. Review que, qui va apparaître juste ici, que vous pouvez aller consulter. Mm -hmm. euh, très, très beau. D'ailleurs, je te le dis, je sais pas si tu le sais, mais c'est, à la fois, c'est une très bonne review et qui a été, euh, euh, très bien euh, très bien accueilli par euh, par le public Honor TV. Bah, J'en suis ravi, ouais. Ouais. B -b -b, rigolé, donc on va bien rigoler, c'est un bah, bon moment. C'est mm -hmm. plutôt stylé. Et, euh, et donc voilà, donc euh, bah, la review, vous l'avez là, et maintenant euh, bah, on, on va en profiter pour te présenter toi, ouais. euh, en tant que joueur, euh, le père Castor, le, le Castor le plus célèbre de tout le Wargame français. Ouais, et, a euh, et donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de toi, déjà ton, ton expérience euh, du Wargame, qu'est-ce qu qui fait qu'aujourd'hui tu pousses de la Figs eh ben moi j'ai 31 ans, j'ai commencé le Wargame il y a un an et demi à peine. Euh, ce qui fait que je pose de la fixe, c'est que j'ai toujours aimé les jeux de stratégie. Avant de jouer à Warhammer 40000 j'étais un joueur d'échecs euh, très régulier quand j'étais au lycée. Et puis quand j'ai eu un peu de temps là, dernièrement, euh, donc euh, il y a un an et demi, je me suis retrouvé à avoir un peu de temps et je me suis plongé dans cette V8 qui commençait à avoir un peu de, un peu de corps euh, stratégique et, euh, et je me suis vraiment retrouvé, euh, la gestion de l'aléa, euh, qui est quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver dans les jeux de stratégie euh, un peu old school comme les échecs, moi ça m'a vraiment plu euh, l'univers bien sûr, sinon euh, l'univers Warhammer 40.000 et, euh, et je me suis, suis retrouvé, je me suis reconnu et donc euh, c'est ça qui fait que je pousse la figue aujourd'hui c'est qu'on on est sur un jeu hyper riche sur lequel on peut euh, s'engager et se dire je peux gagner en étant meilleur et pas uniquement, je gagnerai en jouant mieux les que l'autre, Bien sûr. Donc ça, c'est normal. C'est vraiment hyper cool. Sinon, sinon on perd notre temps. Ouais. Donc en un an et demi, euh, on a pu, euh, bah, on a pu aussi découvrir l'équipe euh, ETC que, que tu as montée, que vous avez montée avec avec le collectif de joueurs mmh. avec qui tu es. Donc bah, c'est la team semi croustillant ouais. euh, qu'on a pu découvrir sur les qualifs 2019. Donc mmh. cette, cette première année de qualifs. Euh, L'année dernière, tu t'es déplacé déjà à l'ESC. Oui, bah, ça faisait six mois que je jouais, et puis euh, c'était vraiment un, un hasard, j'avais rien d'autre à faire, donc euh, bah, j'y suis allé. <rire> Le mec est comme ça, il n'a rien à faire, il, à il préféré, va faire un tour à l'ETC. Et... Voilà, donc j'ai fait un tour à l'ETC, enfin l'ESC, euh, c'était une très bonne expérience, on rencontre de, des métas différents, des métas internationales, des, des joueurs qui ont des pratiques différentes, et euh, on se fait des amis. Et, donc, euh, et en plus de ça, c'est un moment où assez agréable, où finalement les équipes françaises s'effacent pour laisser place à la délégation française. Donc, ouais. euh, et on, on, voit, on voit les collègues euh, plus fréquemment et dans d'autres circonstances, et c'était vraiment cool. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, bah, cette année, vous avez, euh, vous avez en, entamé le, bah, le cursus qualificatif avec l'équipe semi-croustillant, mm -hmm. dont tu étais le capitaine. Oui, oui, oui. Et, euh, et euh, vous avez fait quand même une belle saison. Bon, on est très contents, on a créé l'équipe en août et dernier. Et on, on a fait... Euh, Troisième sur 26 au circuit de Calife. Ouais. Euh, donc, on, on c est, c est, vous êtes allé est allé jusqu'au D1. On est allé jusqu'au D1, on a fait troisième. Euh, à Lierre, on a remporté la poutre. Ouais. Euh, ben donc, en, en ce qui nous concerne, on a gagné hier. Hein, je te le dis, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Ben, vous avez, effectivement, vous avez gagné vos 4 ronds d'Alière. Tu n'as pas joué à, à Lierre Bon, donc, une belle, une belle saison pour les semi-croustillants qui, on va dire, s'achève sur cette saison 2018-2019 euh, sur un point d'honneur parce que vous êtes très nombreux de votre équipe à vous déplacer euh, à Novissame ouais. cet été. Ça, c'est cool. On a réussi à être euh, au moins quatre. On a euh, Mogor et Bizutor qui vont jouer dans l'équipe Slovène. Croate. Pas, pas du tout. Croate, merci. Croate. Croate. Darkan et moi-même jouons dans l'équipe United Nations euh, hein hein ouais. 1 avec pour coach Manoué, président de la FEC et co-capitaine de la des semi-crotiens. Donc en fait pardon, ouais donc en fait <rires> Donc en fait c'est 5, pardon. Donc on est bien 5. Voilà, on est cinq. <rire> Ok, mais c'est... Euh, enfin on, on le sait, parce que nous, euh, notamment avec la ça avait été le cas euh, il y a deux ans, euh, il y avait eu une grosse plus-value en termes de jeu euh, pour les joueurs qui s'étaient déplacés sur l'ESC, tc et, euh, et ça c'est toujours plaisant, c'est un apport vraiment pour les équipes. Euh, pour les équipes ah bah, C'est clair que tu vas prendre de l'XP en hein, la batte. c'est ce qu'on recherche tous. Alors au-delà du, du friend trip, euh, puisque bon, on s'est pris une barre de malade on va faire on va faire une petite fête on invitera tout le monde donc vraiment on, on passe du temps ensemble donc il y a un côté de team building très important mais au delà de ça tu prends de l'expérience parce que tu joues en situation de, de, de compétition euh, bien sûr tu, tu rends compte, déjà tu apprends à jouer en anglais, pour ouais. certains, c'est pas forcément trivial. Ouais. Euh, ensuite, tu... Il t'a posé trivial euh, comme j'ai Au trivial. Fond, trivial, fond, il, il m'a posé, posé trivial. Voilà. Euh, Donc voilà. Euh, non, tu, tu, tu vois des nouvelles façons de, de travailler euh, le wargame. Tu vois, tu vois des, des tables qui sont désormais normées, puisqu'on a désormais, euh, on annexe des scénarii, euh, des, des, des tables, les huit tables normées, ouais. des propositions de schéma de, de bloquants. Donc ça va être, ça va être beaucoup d'XP pour préparer le, le circuit de qualif de l'année prochaine et puis tout simplement pour devenir meilleur en wargame. Et par ailleurs, il euh, y a aussi une XP à prendre sur l'appariement. Le, sur le, ouais. Moi, j'ai la chance d'être euh, vice-capitaine de, vice de l'équipe United Nations et on me fait confiance entièrement pour gérer toute la séquence d'appariement. Donc à titre personnel, moi, ça me fait une expérience euh une expérience supplémentaire sur six games avec une méta, une méta actuelle. Donc c'est vraiment bonheur. Parlons-en justement de la team United Nation. Donc tu vas aller faire l'ESC avec ton armée de Rucari, mm -hmm. Tu vas garder la même armée pour le TC je suppose. Oui, monsieur. Et, euh, et donc, bah, alors les teams United Nation, c'est des teams mercenaires qui ont été montés. Un petit peu à la dernière minute parce qu'il y a eu des désistements, il y a des équipes qui sont, qui sont retirées de, bah, de la compétition et euh, les organisateurs de cet ETC ont dit bah on va prendre des gens de toutes les nations, on va les, les melting poter mm -hmm. et on va en faire les United Nations, donc il y a eu deux équipes, euh, qui est dans ton équipe Alors la première équipe United Nations, elle est, elle est constituée parce qu'il n'y avait pas la parité, on ne peut pas jouer un nombre impair à ce jeu, donc la première c'était pour un, un sujet de parité d'équipe, de, de, la deuxième c'est euh, suite au défaut de je ne sais plus quelle, quelle nation. Euh, non, les Turcs sont non. encore dans, la, dans le game. Je crois que c'est une, une équipe des Pitless, je ne sais plus. Et donc, enfin, dans mon équipe, on a Darkan et moi-même. On a le capitaine, qui est Stephen, qui est un, un Britannique, qui est un, un YouTuber, qui fait aussi du, du Wargame. Ah, c'est un gars aussi. de Glasshammer Non euh, Je ne sais plus. Non, non, ce n'est pas Glass Hammer. C'est un, un YouTuber qui fait un peu de Wargame, mais c'est un YouTuber santé, fitness. D'accord, OK, ouais, stylé. Hyper bon. golé, un truc euh, malade. Euh, il, me, il me met des chaleurs. Donc, il euh, y a un Américain, il euh, y a un Belge, un Italien, un Norvégien, et, et je ne sais plus. Et, voilà, je ne sais plus. Mais, je, Mais on, il est là. Oui, il ils, sont, il là là ils sont là et on fera connaissance là. sur place. On, on, est, on est au top. Donc, pour, juste pour rebondir sur cette, cette équipe de United Nations, euh, on sait comment évoluent les équipes tout au long d'un qualif. On, on voit aussi comment évolue l'équipe de France quand elle est qualifiée et qu'elle commence à brainstorm bah, sur son roster. Mmh. Euh, vous, vous êtes dans la situation où vous avez eu peut-être un mois pour créer un roster Globalement, ouais, ouais, ouais. On, a, on a ça prêt. Euh, comment, comment vous vous situez en termes de méta Comment vous, comment vous communiquez aussi, bah, tout simplement, entre les joueurs que vous ne connaissez pas que avec qui vous n'allez avoir que des contacts à distance et avec qui il va falloir créer bah, une synergie d'équipe mmh. Comment vous vous situez par rapport à tout ça bah, On a fait un peu comme on a pu. On a fait un fil WhatsApp. Euh, de notre côté, on a hébergé euh, un forum un peu fantôme sur notre forum, ce micro pour qu'on puisse avoir des discussions euh, méta, des discussions listes. Euh, le capitaine euh, Stephen a pris les choses en main, euh, était au top. Il, toute la logistique, toute l'inscription. Le mec était au taquet, il nous a ouais. fait des t-shirts des dés. Euh, il est coach fitness. Mais, ah ouais. ah, le gars, et as, au bout d'une semaine, on avait des dés, des t-shirts, des machins. Enfin, c'était top. Euh, donc, tout ça a été réglé. Et puis après, euh, je pense qu'il avait le bon spirit. Euh, donc, il ne nous a pas imposé de liste. Il a cherché à savoir qui, joué, qu jouait, qui jouait quoi, ce qu'on jouait le mieux. Il nous, a demandé, il nous a demandé de proposer des listes. Et à partir du moment où ça tenait la route, euh, il les a acceptés. Euh, je pense personnellement que c'est la bonne façon de faire, parce que proposer, enfin imposer des listes, imposer une méta, euh, c'est ignorer que ben, les Bien choses sûr. se passent dans, sur table, in-game. Euh, et le donc là, là, pour le coup, lui, il n'a pas ignoré ça. Donc on est allé assez vite. Derrière, on se, on se réunit une fois par semaine sur, un, sur Zoom ou sur n'importe quel truc de visioconférence. Et on discute un peu, on avance. Et on fait un peu de fitness ou pas On fait, on fait du, du fitness. Et moi, il m'a confié complètement, complètement délégué la question de l'appariement. Donc, on a, on a monté les matrices stéréotypes sur un Google Data Sheet. Donc, il y a une quarantaine de listes qui essayent de, de résumer voilà, la méta, les listes voilà. de méta mmh. Et euh, bah, chacun s'est estimé. Et derrière, on, ça me permettra d'agréger, de construire des matrices et, de, et des stratégies d'appareillement. Ok. Bah, écoute, euh, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, euh, on va te suivre en tant que joueur à l'ESC, mais on va aussi suivre votre équipe. Ouais. Euh, on va voir si euh, votre niveau de fitness est, est à la page. <rire> non, on, va, on va vraiment suivre votre équipe sur, euh, sur l'ETC. Ça, ça fait partie aussi de la volonté de Commander TV c'est de, bah, de mettre en avant euh, les joueurs de la délégation française ou les Français qui se déplacent à l'ETC, sortir un petit peu de, bah, du spectre de l'équipe de France. Qui est, qui est mis en avant et montrer qui sont ces Français qui, euh, qui se déplacent sur, sur, bah, sur, les, cette, cette plus grosse, sur la plus grosse compétition mondiale, sur les championnats du monde de Wargame. Euh, sans plus attendre, ce que je te propose, eh bah, ça va être de nous présenter ta liste que tu vas jouer euh, à l'ESC et à l'ETC. Ouais. Et ensuite, on va, on va passer par, euh, bah, par, la case, euh, par la case première ronde euh, pour voir un petit peu ton analyse du match-up, sachant que tu joues contre un taux roumain. Oui, je suis ravi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un taux roumain c'est peut-être un trou, bah, effectivement. On, on, je lui demanderai euh, et j'aurai une réponse à cette question. Hein. Sans transition, la présentation de l'armée de Perkastor. On passe dans le dur avec la présentation de l'armée de Perkastor. Donc une armée full Drucari, euh, vraiment monocodex, pas d'allégeance avec divers, euh, divers craftworld. Euh, je lui laisse la parole bah, pour nous présenter déjà la, la composition générale de cette, de cette très belle armée. Donc on a une armée ici qui est constituée de deux bataillons et un airwing, euh, ce qui fera donc euh, 14 PC... Euh, en début de bataille. L'épine dorsale de l'armée, c'est euh, les Prophets of Flesh, que vous voyez devant. Euh, c'est euh, deux tiers des points de l'armée. Ensuite, on a un bataillon céréaste euh, Cult Witch. Cult Witch, donc euh, Red Griff, pour avoir l'advance des charges. Euh, tout petit. Et un euh, Airwing euh, pour euh, Blackheart, pour pouvoir euh, menacer de loin et avoir le Vect. Combien de kill points dans cette armée 18. Ok, on passe, euh, bah on passe au détachement par détachement, tu nous expliques un petit peu comment tu as construit cette armée Donc là on a un bataillon cult -witch minimaliste avec deux succubes et 3x5 céréastes. Euh, euh, Il est uniquement là pour menacer de loin avec les, les succubes qui sont armés avec des chars nets. Donc ça me permet de faire des tricks assez sympas pour empêcher l'adversaire de, de se désengager lorsqu'ils sont chargés par mes grotesques, grotesques. Donc, d'une part, ça me permet de cogner, mais d'autre part, ça permet aussi de mettre mes grotesques au chaud euh, dans du close pour éviter de se faire euh, taper, euh, taper au tir. Je suppose aussi que bah, ça, ça te permet d'avoir euh, 5 points de com, ce qui n'est pas négligeable armée. C'est 5 points de com pour 250 points à peu près, donc c'est effectivement euh, très optimisé. Et puis, j'ai mis aussi des petites grenades fantasmes pour le, pour le stratagème, euh, grenade fantasme qui fait des mortels. Il me restait quelques points. Ok. On passe à la deuxième, deuxième structure, on va dire, de, de ton armée. Donc ensuite, bah le, vraiment, l'épine le, le, dorsale de, de cette armée, je laisse la parole à père Castor pour nous la présenter. Donc là, on a du Prophet of Flesh qui tâche. Hein, donc euh, c'est 4 euh, packs de vrac pour le map control et pour le repop, armé avec des X-Rifles et des Venom Blade pour pouvoir euh, faire le stratagem Fire and Fade et donc euh, bouger de 14 avec des, du, du vrac. Le, juste, euh... je, je précise pour ceux qui, qui, qui alors qui ne sont pas, Tant anglophone ou qui ne maîtrise pas le Drucari, en fait ça te permet d'avoir une unité qui tire, enfin une figurine qui tire dans l'unité, dans, dans et donc le, ce qui te permet d'utiliser des stratagèmes qui va tanquiller un mouvement après ta phase de tir. Exactement, ça me permet, après avoir mis un petit pruneau de sniper, de faire un deuxième mouvement de 7 pas. Euh, ce qui me permet d'aller chercher les objectifs à, à des distances de 17 pouces. Donc ça c'est très très pratique. Euh, donc Urien. Bien sûr, obligatoire, auto-include dans une armée Prophète of Flèches. Et euh, un Aemonculus classique pour euh, le masque avec sa euh, relique. Alors pourquoi Urien et auto-include Plus un Force, plus un Moral, plus un Endu. Donc euh, c'est un totem génial. Il, ouais. est, il est très important pour euh, faire passer les, les gros, Grotesques à Force 6. Obligatoire. Euh, et puis euh, mon Chronos, euh, que, que j'adore, qui, euh, qui permet de faire la reroll des, des As euh, pour blesser au Close. Et qui coûte seulement 70 points. Donc ça, ça c'est très pratique. Et, et puis on a fait le tour du coup. Euh, non, t'as pas parlé de, de, de quand même des, des trois gros pavés de grotesques. Oh j'ai pas parlé des grotesques, dis donc. Donc <rire> les trois fois huit grotesques hein, donc, euh, qui peuvent arriver en faible, qui arriveront souvent d'ailleurs en faible euh, pour deux d'entre eux. Euh, donc là, euh, c'est effectivement le, le cœur de la létalité et de l'occupation de table euh, entre le tour, euh, disons le tour 2 et le tour 5. Ok, on a fait le tour de détachement et après bah, il reste le détachement fly. Et donc bah, la dernière partie de, de cette armée, bah, c'est les avions, c'est le salon du bourget, c'est ce que tous les Aeldari kiffent. Euh, je laisse la parole à Père Castor. Donc là, le, on a un Airwing avec trois Razorwing euh, euh, fighter qui, sont, qui me permettent d'avoir de la létalité à distance, une certaine projection, de faire des petits tricks de repousse fait ou même de, de protection euh, de mes grotesques ou même parfois euh, peuvent aider à, à loquer. Euh, des grosses unités. Euh, le pari ici, c'est euh, de ne pas retrouver dans la méta euh, trop de titans euh, sur lesquels les, les Razor Wings font vraiment euh, quasiment rien et euh, qui euh, détruisent facilement les Razor Wings, puisque euh, que ce soit Razor Wings d'ailleurs ou Ravageur, ça en 6 et donc ça, ça tombe à la Gatling. Donc, bon, mon pari, c'était qu'il y en aurait euh, suffisamment peu pour qu'ils soient utiles. Ça me permet évidemment également d'avoir Vect. Euh, puisque c'est un, un, un détachement full Prophet of Flesh. Ok, on a fait le tour bah, de, cette, de cette armée. Euh, bah, ce que Je te propose maintenant de bah, parler de ton premier match-up euh, sur lequel tu affronteras le taux roumain. On passe de suite bah, à la présentation de sa liste et à ton analyse du match-up. Donc Dernière partie de ce hors-série volume 2 sur la présentation de, bah, de Père Castor. Avec, euh, là, vous venez de découvrir son armée. Et on va maintenant découvrir son adversaire, donc voilà vous voyez à l'affichage la liste de son adversaire qui est un joueur taux euh, roumain. Euh, je te laisse, Castor, euh, nous, nous présenter un petit peu cette liste et ton analyse du match-up. Bah, euh, pour faire simple, s'il avait su euh, dès le début euh, qu'il m'affrontait, je pense qu'il aurait fait cette liste. Donc déjà, euh, ça ça me fait hyper plaisir parce que 7 broad euh, qui vont me tirer dessus à force 7 et 2 tides avec 24 drones qui volent, c'est quand même un cancer pour une liste comme la mienne. Euh, au mieux je tue 6 drones par tour euh, au, au tir donc c'est pas du tout suffisant et euh, il y a quand même 2 coyons et euh, de l'overwatch toute la partie donc en vrai euh, si j'ai pas euh, une table avec quelques bloquants ça va être du tir au pigeon euh, pendant 5 euh, tours donc ça va, être, ça va être un enfer donc voilà donc, on, a, euh, quoi, on a Shadow Sun donc, qui permet de faire les double coyons. on a un éterré euh, qui est placé là de façon assez étonnante d'ailleurs parce qu'il me semble pas être dans le bon, euh, dans le bon détachement on a un petit, un petit vanguard garde Pourquoi sert. il ne semble pas dans le détachement, le parce que euh, Parce que euh, pour transférer, il me, il me semble, la re des As ou les films No -Pain, il n'y a pas besoin d'être dans le détachement tôt. Et euh, il aurait mieux valu avoir, euh, je, enfin, il me semble, un cadre dans le détachement tôt pour avoir... Euh, pour avoir euh, le bœuf des, des quelques guerriers de feu, et puis un mec qui fait de l'Overwatch à 5, mais je ne suis pas vraiment un grand spécialiste du taux, donc euh, je ça... Je ne les pas les taux, de toute non, façon, Ça n'a aucun, aucun sens, ça ne fait que tirer, ça n'a pas de race. Donc, euh, donc bon, en tout cas, euh, je laisse les spécialistes du, du, du codex taux euh, confirmer ou infirmer ce que je dis, mais il ne me paraît pas au bon endroit. Euh, et puis derrière, donc, comme je disais, le petit Vanguard SACA des classiques, avec euh, tous les marksmen pour... Euh, pour faire les stratagèmes SACA, et puis pour, pour pouvoir euh, désigner un petit peu sérieusement. Alors, il va manquer de DAISI, puisque puisqu'il en a, je crois qu'il doit avoir 5 DESI, hein, les 4 du, du, du détachement SACA, et puis il a un, un petit chazui euh, qui a, qui a une, un désignateur. Donc, c'est quand même très léger, il a 9 PC, donc s'il veut, si, veut passer en, en DESI euh, 5, il va devoir spammer euh, les stratagèmes SACA, euh, et il va devoir un peu compter sur sa chance au dé parce que même avec... Euh, euh, le stratagème SACA il va pas arriver toujours à, à 5. Euh, mais bon, manifestement, c'est pas sa stratégie. Quand on joue euh, Shadow Sun, c'est pour pouvoir faire euh, double coillon euh, ah, dans ça. le game. Donc euh, ça, c'est assez gênant. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que ce, ce traître a équipé ses euh, euh, broadside de... Euh, d'équipement qui permettent de mieux viser le, le, les flyers, les hein, trackers hein, de vélocité euh, le tracker, exactement, et donc du coup euh, si je rentre euh, dans sa zone de mort euh, avec, donc dans les 36 pas autour de lui, avec mes avions ça pique, bah il va me défoncer hein, c'est à dire que, voilà euh, il, va, euh, il va me toucher sur du 4+, euh, roll, donc c'est chiant, c'est ouais. très chiant il me, ah. il me défonce tous mes avions en un tour sans, sans forcer, sans s'énerver donc voilà, donc ma stratégie face à ça ça va être euh, euh, Déjà, si j'ai une table, j'ai quand même de bonnes chances d'avoir une table avec euh, pas mal de bloquants, donc ça ouais. va être de jouer sur ces bloquants-là, parce que la fragilité de le, son armée, c'est que c'est un énorme paquebot, hein, euh, de manipuler cette, euh, cette broadside euh, euh, en, en conservant les cohésions, en conservant les protections des drones, en conservant bien euh, le bien suprême, c'est quand même un enfer, euh, en, se, en se mettant, soit en avalant correctement les, les, les décors, pour euh, éviter de prendre des charges à travers des décors, soit en se tenant à bonne distance de ses décors. Donc pour lui, euh, moi j'estime est, avoir un avantage tactique sur sa liste, étant entendu que sa liste euh, est, est quand même ingouvernable, ingérable. Par contre, il a un avantage de létalité, donc il y, a, il y a quand même mille façons pour que ça se passe mal. Une faible charge qui rate, ou s'il si met deux faibles charges, rate, bah, euh, il fait un coyon, ah, il déboîte sûr. à tout le monde. Euh, donc ça, ça, ouais. ça peut être très gênant. Ouais. Non, non. sans doute un match up où, qui va se jouer plus au scénario euh, que ah, qu'autre oui. euh, qu chose quoi ou toi ah, tu vas devoir euh, marquer marquer un maximum de points donc là après ça va être bien évidemment dépendant du scénario est-ce que tu as par exemple euh, ciblé un scénario qui te qui te qui te ferait le qui te mettrait le plus le, le plus en confiance sur sur sa sur sa liste alors non parce que euh, en réalité on sait l'ordre des scénarios euh, ça sera le, les scénarios dans l'ordre Dis oula ou ce ouais, ouais, sera le scénario 1 okay. euh, jusqu'au scénario 6 puisqu'il y a 6 rondes, ils le font dans, dans l'ordre. Je, je m'en vais de suite analyser mon match-up. Ouais, <rire> je pense qu'il faut analyser le match-up à, à, à la lumière de cette information-là. Donc j'ai le scénario 1, ce qui est plutôt un bon, un bon tirage parce que euh, c'est du, du map control. Ça snowball euh, au maelstrom en fonction de, du contrôle map. Mm. Donc C'est pour ça que je dis j'ai un avantage tactique. C'est que, en fait, euh, si j'ai... L'early et le mid-game est pour moi, donc de toute façon moi je ne le tuerai pas lui. Quand tu parles early et de mid-game, pour ceux qui sont dans c'est début de jeu et moyen de jeu, après quand on parle de late-game, c'est vraiment la fin de la partie quoi. Jusqu'au T4, je pense que c'est pour moi, après c'est pour lui. Une partie qui s'arrête au Tour 5 te ferait plaisir sans doute. Une partie qui s'arrête au Tour 5 me ferait certainement plaisir, ça dépend en fait, parce qu'il y a une autre ressource que je compte utiliser dans cette... C'est le temps. C'est le temps, puisqu'on a 1h30 de jeu chacun. Et donc c'est une ressource comme une autre, comme les command points ou comme les, comme les, les points d'armée. Et <coughs> en réalité, pour tuer euh, 2000 points de Prophète flèche, il faut quand même en lancer des dés, ça prend énormément de temps. Euh, et puis lui, ça va lui prendre énormément de temps de cerveau pour euh, faire ses mouvements euh, en, en ne me proposant aucune faille. Mm. Donc de mon point de vue, il aura ou le choix de jouer vite et proposer des erreurs, et proposer des failles à son, à son bunker taux imprenable. Ou euh, alors il va jouer sans faute, mais par contre euh, il va avoir du mal à jouer ses 6 tours dans l'1h30 de game qui lui est donné. Ou alors c'est un tueur et il va, il, il va, il va bien jouer rapidement. Bah là, dans ces cas-là, je suis, je suis friboulette, euh, donc euh, <rire> son armée est voilà. taillé pour tuer mon armée, ça, donc euh, c'est ça mon analyse, je suis friboulette. <rire> ok, bon en tout cas, je, je te remercie de, bah, de, de, de ta participation, de ton partage, on, on te suivra de près de toute façon, que ce soit sur l'ESC, l'ETC. Euh, je vous invite bien évidemment eh bah, à, à laisser en commentaire vos analyses euh, du match-up, maintenant que vous connaissez bah, les deux listes, vous connaissez aussi le scénario. N'hésitez euh, pas à partager ça dans les commentaires, comment vous voyez le truc, euh, comment, comment vous... Euh, quelle, quelle, quelle valeur vous donnez à la peau de Père Castor sur ce match-up euh, En tout cas, vous le découvrirez, vous le découvrirez euh, sans doute le premier soir, dès le mercredi soir, sur, euh, sur ce qui sera euh, le, un des hors séries euh, bah, de War Game, War Game of Life euh, autour de l'ETC 2019. On se retrouve très bientôt pour bah, de nouvelles vidéos. Allez, ciao les seigneurs de guerre